que au béni matin. Est-ce qu'on reconnaissant que c'est grâce à le Seigneur faut être capable là matin encore une fois de plus pour capable de venir dans notre ni devant trône béni pour venir une ballon adoration avec au cœur sincère, avec au cœur droit, avec au cœur bien disposé. Mathem t'a mon passer mon dans l'esprit ou. d'après mon commander l'esprit ou parler avec tes tout. Commandez l'esprit pour l'adorer le Seigneur Matin. Que avec l'esprit pour toute vieille pensée, toute vieille bagaille qui sont capable de passer dans l'espoir pendant de semaine 1. capable capables ouais que pas doué ouais. Sont capables que pas de tendez. Es tout est capable de faire une de semaine Qui est diabolique que pas de rendre compte ça. Passer dans l'espoir chasser toute vieille toute vieille esprit démoniaque qui sortit pour bloquer adoration matin Passer l'espoir l'esprit passer l'espoir Passez passer l'espoir l'ordre. Passez l'esprit l'ordre. Tout le monde passe mais dans a tête. Passez l'esprit l'ordre pour adorer le Seigneur matin. Son adoration nous vient de le matin. Son très bonne mesure nous vient de le matin. C'est l'esprit, l'âme et le corps que nous venons adorer. Nous voulons bon Dieu matin pour adorer. Passez l'esprit l'ordre, passez l'esprit l'ordre. Nous voulons nous faire ça matin au nom de Jésus. Et puis pour nous faire ça, nous avons récité Jésus-Christ a effacé l'âme dans les ordonnances nous et qui subsistait contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Pas droit de droit dire ça, passez mon dans l'esprit toujours. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant. Dis ça encore, Jésus-Christ a effacé l'âme dans les ordonnances de condamner et qui subsistait contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les la dominations, les autorités et les livré républicains en spectacle en triomphant d'elle pour la croix. Regardez ces soldats, nous. les soldats ne pas capables de lancer des missiles pour nous chiter. Mettez-nous ce le nous. Nous ne lancer les missiles, nous ne pouvons pas casser diable la matière avant de commencer à adorer. Nous ne pouvons pas casser pour nous faire connaître son petit litilier, qu'elle ne pas gagner sous nous, parce que petit projet, c'est bon Dieu. Petit Dieu, grand Dieu, petit Dieu, Dieu, petit petit petit petit petit Et petit nous allons pouvons nous le balancer, nous ne balancer, nous ne pouvons des missiles. Nous ne sommes pas laver des missiles. Et puis nous pouvons pas le casser, nous ne pouvons le frapper, nous. Pour nous faire tomber, pour nous faire tomber, pour nous faire connaître son pitié, pour nous humilier le matin. Au nom de Jésus, les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas cher, mais sont puissants par la vertu de Dieu. Car les hommes avec lesquels nous combattons, mais sont puissants par la vertu de Dieu pour le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et puis quand il y a descendu. on dit, tout me diable, tout me diable, tout me diable, tout me diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et puis que y même esprit ça pour nous bydou. Très bonne adoration matin. Ouvrez Chant Espérance, soit ça m'avent. Le numéro 291. Français. Sur d'Espérance, venez cœur souffrant. Et meurtri au médecin de l'art. Yes. See yeah. yeah. Deixa eu ver meu chão, deixa eu Até qualquer CC, até qualquer desfazer. E não cuja o seu passeio, o passeio, o atério e o vidal, não leva a gente com o sal, Leve meu, ela semeu, Jesus me remeu, Jesus me remeu, Jesus me remeu, Jesus me remeu, s'il va tout pour parce que il y madame c'est tout pour yo il y a marie c'est tout pour yo ou pas capable dire l'homme on bagaille puis moi va pour par bon dieu même bagaille s'il va tout pour pas dire c'est tout pour tu Jésus c'est tout pour c'est tout pour moi Jésus c'est tout pour moi Jésus c'est tout pour moi merci jésus merci jésus 36 créoles, chant d'espérance Béchez-moi, Seyon, madame. Bottez les papes, j'en and all that is good Let me say your word of God Don't let your baby to finished to it's the one who saved me Don't let your baby be lost We